Pascal Marin, bonjour, enseignant-chercheur à la Faculté de Philosophie de l'Université Catholique de Lyon et responsable pédagogique du Master de Philosophie de la Religion. Alors pourquoi un Master de Philosophie de la Religion Aujourd'hui, la religion apparaît dans l'espace public comme un lieu de dialogue, mais aussi de tension. Dans ce contexte, la philosophie peut apporter une intelligibilité du phénomène religieux elle le fait par diverses approches entre histoire des pensées philosophiques sur la religion, réflexion d'anthropologie philosophique sur le phénomène religieux, découverte des sagesses inhérentes à diverses expériences religieuses. Quelles sont les ressources engagées dans ce master Ce master bénéficie du potentiel d'enseignement et de recherche d'une faculté de philosophie, qui dispose d'une longue expérience d'un dialogue critique, au sens positif du terme, avec les religions en général, et avec le christianisme tout particulièrement. Cette formation a lieu en partenariat avec la faculté de théologie et sollicite son grand potentiel d'enseignement et de recherche en histoire, en exégèse biblique, en sciences des religions. Elle a également accès à plusieurs instituts partenaires de l'Université catholique de Lyon, comme l'Institut des sources chrétiennes, le Centre d'études du judaïsme et la plateforme de recherche universitaire sur l'islam en Europe et au Liban pluriel. À qui est destiné ce master Ce master est destiné par priorité aux étudiants titulaires d'une licence en philosophie, mais dans le souci de favoriser l'interdisciplinarité, ce master, spécialisé en philosophie, peut être ouvert aux étudiants ayant validé un autre cursus de licence dans le champ des sciences humaines et aussi de la théologie. Sera alors vérifiée tant la capacité de l'étudiant à intégrer ce master à dominante philosophique que la cohérence de son projet d'études avec cette formation. Quel diplôme pour ce master Le master de philosophie de la religion bénéficie d'une reconnaissance dite canonique, c'est-à-dire ecclésiastique, et par convention avec l'université de Perugia en Italie, et moyennant un semestre de cours suivi à Perugia, il ouvre à une reconnaissance par un diplôme européen. Quels sont les débouchés de ce master Ce master de philosophie de la religion procure un complément utile de formation dans les métiers de la médiation et de l'accompagnement des personnes en contexte interculturel pour les travailleurs sociaux, les aumôniers, les responsables du personnel. Il peut ouvrir aussi à une recherche en cycle doctoral, si toutefois la qualité du mémoire, bien sûr, le permet. Alors voilà quelques informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter la page dédiée du site de l'UCLI et à nous contacter si besoin. Merci.